Salutations, ici Davy aujourd'hui pour un nouveau Quick Tip qui va aujourd'hui euh, améliorer votre taux de clic si vous faites de la publicité. Alors si vous faites de la publicité sur AdWords, sur Facebook ou n'importe quelle autre plateforme, euh, il y a une petite astuce qui vous permet d'augmenter le taux de clic. Alors en général, sur une publicité, il y a toujours un élément qui revient. Il y a certaines publicités, c'est des publicités de texte, d'autres c'est des publicités graphiques, d'autres du texte et du graphique, etc. Donc, il y a toujours un élément qui revient tout le temps, donc c'est la headline, donc l'accroche. La, euh, si vous voulez. Donc, l'idée ici, la, la petite astuce que je vais vous donner, c'est euh, pour votre accroche de mettre une question. Alors, la question, l'idée de la question, c'est de vous permettre d'identifier vos prospects, de faire en sorte que vos prospects s'identifient à la question. Par exemple, sur Google, si euh, les personnes ont tapé euh, comment avoir la voilà, si les femmes, si c'est des femmes qui font une recherche qui tapent comment avoir la peau plus ferme. L'idée de la question, c'est au lieu d'écrire comment avoir la peau plus ferme dans l'accroche, dans le titre, c'est d'écrire une question, vous êtes une femme et vous souhaitez avoir la peau plus ferme, point d'interrogation Et en faisant ça, ça permet d'identifier, de, de faire en sorte que votre prospect s'identifie à la publicité ou alors à la publication, euh, simplement en posant la question. Ben, la personne va lire ça, vous êtes une femme, oui, euh, qui souhaite avoir la peau plus ferme, oui, donc forcément cette publicité m'intéresse. Donc de faire en sorte une question qui identifie vos prospects, de mettre une question qui identifie vos prospects, qui vont les faire répondre par oui. Ensuite, un autre exemple, ce serait une publicité sur Facebook, voilà, vous mettez à droite, euh, vous êtes un photographe, point d'interrogation, et ensuite vous mettez votre publicité, euh, venez ici prendre des cours de photographie, ou alors euh, venez apprendre à améliorer, à choisir vos objectifs, etc. Et en mettant ça, vous êtes un photographe, ou en mettant une question qui identifie votre prospect, la personne va tout de suite se sentir concernée par la publicité, et donc lire le texte qui va à côté. Voilà, c'était tout pour ce quick tip d'aujourd'hui de transformer votre, votre headline, votre accroche publicitaire en question pour augmenter votre taux de clic et votre taux de conversion sur vos publicités, donc réduire vos coûts par clic et potentiellement améliorer votre rentabilité. A très vite pour un nouveau quick tip.